Welcome. Welcome! Welcome! Allez, Welcome. je coupe l'audio de mon retour sur Twitch. Et on va démarrer ce petit challenge. Kerbal Space Programme. Kerbal Space Challenge. Donc, numéro 5. Objectif Titan. Et Saturne. Donc je vais démarrer le jeu. Et je ne l'ai pas encore lancé. J'ai juste fait la configuration, rien de plus. <coughs> Et puis voilà, donc ça va démarrer dans quelques minutes. Alors est-ce que je pourrais pas partager ça sur le box science Parce que pourquoi pas. À la limite partager copier dans le presse-papier le lien est ce que ça va marcher salut rémi tu arrives pile à temps ouais je vais euh, démarrer le, le Kerbal de, pour la première fois depuis plusieurs semaines si je si j'exclus je, le paramétrage du de, de des configs de clavier que j'ai refait euh, hier Alors, faut que je me mette un peu plus de place pour mettre l'affichage du chat Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il euh, faut que je configure un peu mon bazar. Euh, C'était ma plus longue pause du jeu. Ouais, ça fait, ça fait un bon moment que j'y ai pas joué. Ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas joué. Tac tac tac. Bon. Et eh ben c'est parti donc. Lancement du jeu. Est-ce que tu as la musique à un niveau correct et ma voix à un niveau correct Ouais tout est ok, impeccable. Alors, je démarre le jeu. Bon, s'est mis en pause. Donc, c'est euh, le jeu en mode euh, de base. C'est la version 1.8.1 avec les deux DLC, euh, Breaking Ground et euh, Making History. Il y a le pack de mode obligatoire... Euh, qui a été installé pour le challenge, qui est pour nous dans un pack, donc il y a plusieurs modes dessus notamment c'est du KSRS 16, donc c'est le système solaire à l'échelle de Kerbin. Euh, J'ai également rajouté euh, Twix Scale et Kerbal Engineer Redux, qui sont autorisés, et c'est tout. L'objectif, c'est de faire une version euh, maison de la mission euh, Cassini-Huygens, mais en remplaçant Huygens par le, la mission Dragonfly qui va partir dans quelques années. Donc un petit, euh, un petit, un petit gros drone qui va aller faire de l'hélicoptère sur Titan. Mais j'ai choisi donc la catégorie 26 et donc je vais faire ça à ma sauce. J'ai pris le méga pack pour la qualité visuelle, donc j'espère que ça sera pas trop lourd. Deux spectateurs, dont moi. C'est-à-dire 1 pour l'instant. Alors déjà j'espère que le jeu va démarrer parce que là pour l'instant on voit l'élimination des débris mais... Mais j'ai pas grand chose d'autre. Voyez oui. Entre guillemets, gratte le SSD. Ah. Ah oui, alors. Ok. Bon, un petit bug. Réglage. Audio. Musique. On coupe la musique parce que la musique... J'ai coupé la musique dans le jeu parce que je balance la, la bande audio euh, euh, que j'ai... Euh... Je ne trouve plus le mot égalisé en volume. <coughs> Alors, euh, et ben, c'est parti Donc, euh, si on fait charger Sauvegarde, il n'y a rien. L'install voilà, euh, est entièrement neuve. Nouvelle partie, donc je vais l'appeler KSC5 Avec un K KSINI, on est donc le euh, K Sini Titan. En mode donc bac à sable. Avec le petit drapeau qui va bien. Euh, difficulté. Alors, on est autorisé d'enlever le réseau de communication. Pour faciliter les choses. <cười> euh, inclure les vaisseaux de base, non, ça m'intéresse pas. Avec de site de lancement ouais, relancement, apparition, ça fiche. réapparition, je vais l'enlever la réapparition. Chargement rapide, relance du vol ouais, chaleur de rentrée sans sang. Expérience des ou euh, pourquoi pas mm -hmm. Immédiatement, limite de pression, Améliorations appliquées en mode Bacassa, tous les modes essais sur toutes les sons. Ok, bah c'est parti, c'est <coughs> parti, c'est parti. 5 spectateurs, bienvenue à ceux qui sont là. Bienvenue au centre spatial. Alors, merci, j'ai compris. Mais il fait, oh, il fait nuit, il fait nuit, fait nuit. Alors, pour ceux qui ne pas Kerbal, on va. Un jeu de simulation spatiale. On va aller jusqu'au lever du soleil. Hop. Ah, les textures sont sympas. Ah, là, on voit le centre spatial. C'est déjà un petit peu plus propre. Ok. Alors, où sommes-nous Donc, sur Terre. Terre et le centre spatial a été mis... Euh, je ne sais même pas où il est. Ça doit être la Floride à mon avis. Ouais, c'est la Floride. Alors, le système. Donc la Terre, la Lune... Ah Par rapport à l'ancienne version de du mode le plan de l'écliptique a été remis à plat. Ah, ça c'est appréciable. Faut admettre que c'était un peu agaçant quoi. Voir, tout le système de traviole, c'était un peu pénible. Ok. Donc on a notre bonne vieille planète Terre. Le petit point bleu pâle. Nous avons ici Vénus. quasiment blanche recouverte de nuages nous avons à l'intérieur Mercure avec semble-t-il une véritable cartographie de sa surface pour elle aussi allons de l'autre côté en direction de Mars Mars, planète rouge, belle ouais, petite texture sympatoche, c'est pas mal. Hein? Euh, ensuite, euh... Hey, on dirait qu'ils ont mis Cérès. Hein? Il y a Cérès. Voilà Cérès. Bon, je vois pas s'il y a les deux petites taches blanches de dépôt de, de sel, elles sont peut-être côté, côté nuit. Euh, on verra, au moins s'agisse de ça là, mais je pense pas. Bon. On va aller un petit tour du côté de Jupiter. Ah, Jupiter, Il y a un des satellites qui fait une éclipse. J'ai ici de Yo Io. Io, la petite euh, lune de volcanique. On a également Europe. Ah, les textures elles sont classe. Très très sympa. C'est quoi le mode pour avoir le même sensor que ça euh, C'est k s r -S -S. Euh, Je pourrais euh, éventuellement filer le lien dans le... Euh, bah limite, dans le descriptif de la du live, normalement, j'ai mis le lien vers le... Est-ce que j'ai mis le, le live vers le... Le lien vers le site du KS Persaland, je suis pas sûr. Je vais le mettre dans le chat, ce sera plus simple. Alors. Copier. Hum, je crois pas qu'il soit dans ces cannes. Je ne crois pas qu'il soit dedans. Donc Jupiter, ok... On va laisser Saturne de côté pour aller voir Uranus... Avec Titania... Ok... Neptune qui se trouve ici... Son satellite Triton qui a la particularité de tourner dans le sens rétrograde par hein. rapport aux autres. Pluton, Pluton Charon. Ah, puis on a des belles textures là en plus. Là. Merci la sonde de New Horizon d'avoir fourni ces magnifiques photos. Et enfin, on va aller voir notre destination, Saturne. <coughs> voilà, Saturne avec ses grands anneaux. Franchement, c'est pas mal du tout. Moi, par contre, ouais, vu de l'arrière, il brille pas. Est... Bon, tout souci d'affichage, rien de bien méchant. Saturne avec tout son petit cheptel de satellites. Mimas, est-ce que Mimas faire un petit peu si on voit, le cratère de l'étoile de la mort Non, il doit être dans le côté, euh, côté euh, nuit. Mais l'objectif, c'est Titan qui se trouve ici. Voilà, voilà, il faut envoyer une sonde ici. On va revenir sur la Terre, avec la Lune. Donc ils ont mis la bonne inclinaison de la Lune par rapport à la Terre. Mais du coup, elle est très inclinée par rapport à l'écliptique. Mais bon, l'écliptique est à plat, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus facile à... Voilà, la visualisation du système. Euh, au centre, évidemment, le soleil. Ben voilà, ça me paraît être euh, quelque chose de... de sympathique. Alors, il va falloir que j'apprenne à faire un truc dans ce jeu c'est faire des hélicoptères parce que je n'en ai jamais fait je n'en ai jamais fait et donc la première chose à faire ça va être de faire un drone de test drone test alors euh, pour faire un drone de test je vais peut-être me mettre dans l'autre en fait test alors les hélices comment ça marche là j'ai mon truc de contrôle euh... Parce que les hélices, ça j'ai jamais fait en fait hein, tout ce qui est hélice tout ça ça j'ai jamais euh... Jamais fait. Rotor léger, rotor léger, rotor lourd, serre en moteur rotatif, rotor standard. Des hélices ça va être quelque part là dedans je pense lame de turbine type B, type A. lame de turbine soufflante lame pour hélicoptère ouais ça c'est pour faire des soufflantes mais est ce qu'on peut faire des oh mais c'est tout petit ça en fait J'ai pas joué là, faut que je me réhabitue aux, aux commandes. Fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. J'arrive pas à me retrouver comment on tourne la vue là-dedans. Là. Ah, en plus, la partie m'a fait refaire le. D Engager, déployer, direction déploiement normal, auto-supprimer la symétrie, sens horaire ou anti-horaire, d'accord. Dans ce sens-là, ça va pas marcher Alors, le rotor, comment que ça marche le rotor, limiteur? d'heure, on peut limiter la vitesse, sens de rotation horaire pour les deux, ouais, ah là, j'aurais peut-être dû faire ça. Sans senti horaire. Parce que sinon je vais avoir du couple à mort et ça va me foutre le bazar. Ok. 5 senti horaire. Pour communiquer, normalement il y a une antenne intégrée, mais bon, pas très, pas très performante. on va rajouter une petite antenne sur le côté, au milieu là, pourquoi pas, ce sera pas mal. Oh, de toute façon, c'est vraiment juste pour tester, parce que là, c'est vraiment un domaine que je ne connais absolument. Là, je découvre, je découvre littéralement le, le jeu. Et euh, notamment, je ne sais même pas comment on fait démarrer les rotors. Alors je crois qu'il faut mettre... Je pense qu'il ne faut pas mettre ce truc-là. Contrôleur, KAL, truc bidule. Priorité du contrôleur, position de lecture, vitesse de lecture, longueur de lecture 5 secondes. le moteur. on va rajouter quelques batteries parce que lui je crois qu'en batterie il a pas lourd 120 ouais 120 on va pas aller loin euh, je vais rajouter un peu de batterie puis ils ont changé vachement les textures depuis le temps que je joue. essayer de faire voler ça, on va voir si ça démarre déjà ce serait pas mal. <coughs> Six spectateurs Poète. Salut Edendal Pouette Pouette, je suis en train d'apprendre à faire des hélicoptères et euh, bah pour l'instant, euh, voilà. ça ne marche pas. Modifier groupe d'action. J'ai beau faire activer étage, manifestement le rotor ne veut pas démarrer. Activer la puissance moteur aussi, on va essayer, une fois que ce soit ça. Ah oui, d'accord. Bon. Euh... Ok. Ouais, faut gérer à la puissance et aux angles de pal aussi. Ouais, ouais, je pense que là, euh, revenir au BAV plutôt. Comme un niveau... Ouais, je me doute qu'il faut régler la puissance, le... le pas. Je sais même pas si on peut régler le pas des, des trucs là-dessus. Que je peux les... Au montage, je peux les régler, mais après, en vol, euh... je sais pas si je peux régler le pas en vol, en fait. Euh, enfin, bref... activer la puissance moteur activer la puissance moteur tu peux le bind je crois le pas alors qu'est-ce qu'il me propose là étendre rétracter ah parce que je peux étendre et rétracter les pales maintenant activer déploiement alors, je vais mettre en custom 1 je vais mettre étendre Et en Custom 2, je vais mettre Rétracté pour voir ce que c'est. Lancer. à 0 ce qui est bizarre c'est que j'ai même pas la commande de gaz qui s'affiche ça c'est pas normal pourquoi il me reconnaît pas le joystick il me reconnaît aucun axe putain être reconnaît les boutons Les boutons, mais pas la manette de gaz. Ah, bon, euh, là on va faire espace. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, si, on peut orienter les pales alors. c'est tout ou rien sortir rétracter bon rétablir à l'angle de rpm tu peux le gérer avec le module de contrôle dont j'ai plus le nom ouais le merdier que j'ai foutu derrière là le -1000. Mais euh déjà je comprends pas pourquoi il vole plus mon bazar là ah si ça y est il a démarré Bref, alors avant ce que je voudrais c'est tester comment ça marche sans qu'il vole, donc je vais mettre, je vais mettre, je vais mettre, je vais mettre, on va l'attacher par terre. I can't inverser le pas sur un des deux jeux de pales sinon ça déploie à l'envers bah il y en a et je ai mis à l'envers ouais ils sont en symétrie Alors, par contre je vais changer les actions là euh, activer la puissance moteur je vais l'enlever donc en 1 c'est l'âme de turbine étant rétractée là je vais mettre Activer le moteur. Activer le moteur et en 4, activer la puissance moteur. J'aimerais pouvoir faire des essais sans que le truc s'envole pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai toujours pas de commande avec axe euh, de joystick je comprends pas pourquoi Moi, j'essaye avec une lanceur normale de... donc 1 et 2 ça me change le pas des hélices des... des... 3 ça fait rien 4 ah oui mais d'accord c'est puissant en fait le bazar là je m'attendais pas à ce que ça vole en fait limite de rpm on va baisser la, la vitesse à une 40 tours par minute pour que je vois ce qui se passe pour la progressivité faut programmer une courbe avec le kl sur puissance, RPM, angle et tout. D'accord. Alors, si là je fais que 3, par exemple. Euh, 4. Ok, ça démarre. Si je fais 3 à nouveau. Le bin sur si touche, un peu pénible. de gauche met les pales vers le bas non non elles sont vers le haut là faut les inverser mais il faut que je repose qu'on peut les orienter en fait je les ai orientés dans le dans l'éditeur Il faut les orienter avec le, le bazar a priori quand tu inverses Alors, attends on va revenir dans le mince poulette Ouais, il a du mal l'ordi, là. Ah, il en chie. Ah, il galère à mort, là. Récupérer. Ok, alors. On va refaire tout ça. je vais les mettre au bout d'une petite perche. Bande antidérapante. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là Il y a des trucs que je connais pas en plus. nos robotiques donc petit rotor ok on va faire avec un seul rotor pour essayer au début de toute façon on va essayer avec un rotor euh, aérodynamique les pales lame de r602 12 donc, ça c'est les petites <coughs> ok là son sont en drapeau les trucs par défaut et ça doit pouvoir les mettre en... dans l'autre sens alors éditeur de Moll, éditeur, comment ça marche ce bazar là si je clique là-dessus. Eh yes Je ne vais pas faire ça. Alors, contrôleur, groupe d'action, comment ça marche Contrôleur, calme, machin. D'accord, donc là, je peux rajouter les angles de déploiement. Turbine soufflante. Ça, il faudrait que je puisse le régler avec la manette des gaz, par exemple. Idéalement, ça serait la manette des gaz, du joystick, qu'il faudrait que je puisse régler ça. Déjà, je vais aller vérifier si mon joystick, il marche bien. Est-ce que j'ai un problème avec la manette de pousser là réservoir à la con lequel hop, et un moteur voilà. avec ça ça ça ça va être... si toutefois il veut bien me l'accrocher en dessous pourquoi il veut pas me l'accrocher dessous voilà euh, on va peut-être mettre un découpleur Peut-être éventuellement un parachute. Ça pourrait peut-être... Ah, oh, ils sont gros ceux Casse 16. On sait jamais, ça peut toujours servir. Parachute, découpleur, 8. Test. Qui est pas reconnu pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi Bon. Euh... J'ai trouvé pourquoi mon joystick ne marche pas déjà. Parce que là, j'ai reparamétré l'intégralité du, du jeu. Que le fichier qu'ils ont fourni, et si on recopie l'ancien fichier de config, on ne pourra pas avoir le, Il y a le truc qui marchait pas, je sais pas quoi. Retour, réglage, commande, vaisseau, axe de tangage. 0.3 Ah Primaire secondaire Pourquoi secondaire Rouli. Ok, il commence déjà Je crois que c'était 18h C'est. Ok. Ah putain, il avait il a rien gardé dans mes réglages de jeu. Alors il faut que j'aille voir dans mes configs parce que j'avais sauvegardé la config. Euh, bon on va sur Twitter. Enfin, il me semblait que c'était 18h qui démarrait. À... J'avais prévu d'arrêter dans, dans 20 minutes à peu près. Ok. Euh... là, j'ai dû faire une merdouille. 01002. gaz primaire c'est le 0.3 accepté il n'y avait rien de configuré forcément ça marchait moins bien après dans vaisseau c'est pareil chez 0.2 et 0.3 oh, ça c'est bizarre ah oui, si. Direction 02. Vaisseau 02. Chargé Ouf, de la notif Je regarde mes notifs un peu vite fait S'il y en a qui ont partagé mon lien pas très nombreux. Bon en même temps pour l'instant je reprends à me servir des fonctions que je ne connais pas. quitté c'est mieux autre. Le... t'es pas dans le. t'es pas sur le live là Une erreur est. Oh là Une erreur est survenue sur mon Twitch là, mon retour. Qu'est-ce que c'est que ce délire est-ce que c'est toujours en erreur ou pas Non, c'est bon. C'est le machin qui est délire un peu. Ouais si, c'est bon, il y a bien le retour vidéo. C'est bon. J'ai eu peur. Euh, bref, donc, on va rouvrir mon bazar. Drone test. Alors. Donc moi, ce que je veux, c'est que ce bazar il démarre à fond. Par contre, ce que je veux, c'est le... les pales. Je, je veux régler la, la portance avec les pales. En fait, c'est. En fait, ce qui est intéressant avec un hélico, c'est de, un drone. Est géré. On, on est à vitesse constante sur la motorisation et on règle l'inclinaison des pales pour limiter la, porte, la... La, la, la portance, plus ou moins. Ajouter des points, supprimer des points, limiter, tangent, pointu, lisse, vers le haut, capter, valeur de ligne, appliquer courbe... groupe d'action. Angle de déploiement. Euh... Alors oui, je peux étendre et dé déployer, mais ça me sert à quoi c'est le nom hélice angle de déploiement bon, j'ai l'angle je peux faire varier l'angle en une courbe hein, donc ça va ok je ne sais pas ce que c'est cet angle de déploiement ça n'a pas l'air très efficace <coughs> Tendre, rétracté. Lame de turbine soufflante. Limiteur d'autorité. Action. Changer, activer, désactiver. Angle de déploiement. c'est bien l'angle de déploiement qu'il devrait y avoir dans le. Change pas grand chose, conserver la position des points. horaire anti-horaire, Et B, c'est bien parti là. Cela il va être absolument fantastique. J'aurais pas réussi à faire marcher une hélice. Pas mal, c'est pas mal, là... Temps c'est quoi ça La Vitesse en pourcent à laquelle elle se déroulera. Bon d'accord. J'en pas. Ok. Par contre, ça fait rien du tout. Donc ça doit pas être ça. Étendre. Manifestement, c'est pas ça. Ça doit bien être le langue de déploiement qu'on doit régler là-dessus. Là. Ah! Au début, je partirai de 0. Ah, on va refaire. On va refaire. Angle de déploiement. Et à la fin, moi, ce que je veux, c'est qu'il soit en haut, comme ça. Ah, comme ça, avec ça, je règle la portance de, sur, le, sur mon truc. Ça a l'air tellement galère. Ah, en fait, ouais, c'est le mode... Euh breaking ground expansion là et en fait j'ai quasi, quasiment jamais joué avec donc euh, je, je découvre totalement le, le truc là je suis en mode euh, débutant là dessus autant les fusées les machins euh, euh, tout ce qui pousse du carburant euh, au cul euh, ça ça va il a pas de problème euh, là par contre je suis euh, totalement à la rue Et euh, d'ailleurs je ne sais même pas comment commander ça, je vois que je peux faire varier le pas de mon hélice, ça c'est, ouais ok, c'est pas mal, mais euh, ce que j'aimerais c'est le faire régler le pas avec le, et, et là donc j'ai même pas chargé sur Google comment ça marche, hein. j'ai vraiment démarré la partie en mode, euh... en mode comme ça en vrac, hein. Euh, donc je pense que c'est sûr même En plus je vais arrêter d'ici 10 minutes Parce qu'il y a Robin Isnar qui fait son live euh, à partir de 18h Normalement euh, Donc euh... Et je vais y aller Mais là euh... Je sais même pas comment on fait voler ce bazar hein. Champ d'axe Ça c'est la durée d'exécution de, du bazar, groupe d'action, contrôleur, ça c'est, oui d'accord, mais euh... comment je peux lui affecter une touche, il doit bien avoir des tutos, oui ça c'est sûr, hein, mais là j'ai vraiment démarré le truc en mode, euh... en mode YOLO to total, hein. Des hélicoptères, des trucs, mais bon, là je suis comme. Je suis en débutant total là-dessus. Alors, si je fais manœuvrer la manette des gaz, donc là, bon, ok, la manette des gaz refonctionne. c'est, je suis dans le bon sens. Tangage, je suis dans le bon sens. ou je suis dans le bon sens. Ok. Euh. Je pense qu'il va falloir quelques lives avant que j'arrive à faire marcher les, les hélices. Rien que faire marcher les hélices, déjà ça va être quelque chose. Alors, contrôleur, est-ce que dans touche d'action vais pas contrôleur machin Ah, je peux peut-être activer un truc. Lame de turbine soufflante. Activer la lecture. Lecture avancée. Euh non, pas un étage. On va le mettre en 1. Lecture avancée. Et en 2, on va mettre lecture reculée par exemple. Je dirais pas que j'ai 3000 heures de jeu sur jeu. Hein, là. Parce que là... Euh... Donc là je fais 1, ça ne fait rien. Ah si, je crois que les palettes bougent les palettes. Non. J'ai pas l'impression qu'il se passe quoi que ce soit en fait. Parce que je peux m'amuser avec ça, mais bon, c'est. Euh, relancer le vol, revenir au HAS. Alors, manifestement, ça ne marche pas. Juste en... Lecture avancée. Là, je suis censé commencer comme ça et finir comme ça, en 5 secondes. Donc, Logiquement, euh, Custom 1, Lecture avancée. Si je fais 1, ça doit faire Lecture avancée. De lecture reculée. Donc ça devrait bien bouger mes pales si je fais démarrer le bazar. Bon, ensuite on va essayer en 3, on va essayer de faire démarrer, activer la puissance. mettre une euh, vitesse de rotation plus léger pour euh... voilà. lancer alors si je fais En fait il s'en balance mais complet le truc. Ah je crois que j'ai juste changé le sens de lecture. D'accord. Ça m'inverse le sens de... Ok. Par contre, j'aurais voulu c'est pour l'assigner au... Là, il démarre le, le moteur. Mais j'ai pas l'impression d'avoir d'asservissement à la manette des gaz. J'ai l'impression que quel que soit le réglage que je mets, il tourne à fond. Hein, bizarre. certes j'arrive à faire tourner le moteur j'arrive à orienter les pales mais euh, pas avec le... pas de façon analogique du tout ou rien quoi Dans le machin soit je le Il y a les pales soit je les mets à la verticale soit je les mets à l'horizontale mais je ne pas mettre entre les deux je peux pas les régler et ça pour l'instant je sais pas comment je fais comment faire ok j'ai démarré le moteur là je l'arrête Bon, et ben 17h54, je vais euh, arrêter le live, donc je n'ai pour ainsi dire euh, rien fait. Mais bon, faut bien commencer par quelque part. Hein, euh, donc euh, voilà, et ben la prochaine fois, j'essaierai à nouveau de faire. Euh, de contrôler un rotor. Donc bah, merci d'avoir suivi, et bah, à la prochaine! Et comme je vais aller chez Robin Isna pour voir son live, je vais tenter de faire un raid vers lui. Et on va voir si ça fonctionne. Hop Retour. Quitter le jeu. Allez, hop. Donc là, normalement, il va afficher la fenêtre. Voilà. Et donc, direction chez tout ce qu'on prend. A priori, il est déjà en ligne. Et donc, merci d'avoir suivi ce live inintéressant de KSP. J'espère que le prochain sera un poil plus intéressant. A bientôt